Dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Merci pour avoir pris le rendez-vous autour de la parole de Dieu, cette parole qui nourrit notre âme, notre esprit et notre corps. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Reçois ta vie à travers la parole que tu vas entendre maintenant. Nous allons lit dans Nombre, chapitre 6, minna, verset 22 au verset 27. Nombre, chapitre 6, verset 22 à 27. So, si, L'Éternel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 c'est la bénédiction sacerdotale. La bénédiction sacerdotale. La Bible parle du sacrifice sacerdotal, de la prière sacerdotale et de la bénédiction sacerdotale. Eh, o mauzo atle no ko for six sad eh mauzo atle no blo e podo to na eh mauzo atle no blo eti le sacrifice ça c'est de ta c'est ce sacrifice que le sacrificateur accomplit en faveur du peuple ou en faveur d'un individu soit pour l'expiation de son péché ou pour accomplir un vœu for six sad o la prière sacerdotale, c'est cette prière que l'homme de Dieu, le sacrificateur, prononce en faveur d'un individu ou en faveur du peuple. Ça nous fait mal aux toilettes en yo et ouais une dédé nos tamé et Jésus-Christ, le Souverain Sacrificateur, a fait une prière en notre faveur Et dans Jean chapitre 17. Bon, Jésus-Christ est une de et de Donc la bénédiction, c'est cette bénédiction que le Sacrificateur ou le Serviteur de Dieu sur quelqu'un, sur le peuple de Dieu. Loin d'être un vœu, la bénédiction sacerdotale est l'application de la parole ou l'exercice d'une fonction recommandée à un homme de Dieu. Et nous allons présenter ce message en deux étapes nous allons Première étape, nous allons parler de ce que c'est que la bénédiction sacerdotale. Bon, après nous allons exercer la nous sacerdotale pour bénir nous ceux qui Deuxième nous nous allons exercer nous avons pour bénir nous ceux qui nous suivent actuellement. Passons à la première étape. Quand nous reprenons notre texte, dans les versets 22 et 23, il a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit.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 pourquoi tout se détourne? Tu parle d'abord à Moïse. et alors Moïse lui dit de parler à Aaron et à ses fils. Moïse, Moïse, nous Aaron pour de fils, qui nous souviennent que c'est Aaron et ses fils qui sont consacrés à Dieu pour le service de sacerdoce dans Lévitique chapitre huit. Mini pli dans Lévitique siement ta tant qu'on gomme on Aaron, les nous le le Donc Dieu lui-même, il obéit au principe qu'il a établi. Il n'a pas demandé à Moïse de bénir le peuple, mais il demande à Moïse de transmettre le message à Aaron qu'il bénisse le peuple. Et de nous et nous nous nous les sacrificateurs Devaient solennellement Bénir le peuple au nom de l'éternel Et dans les versets 24 à 26 hein? Nous voyons la bénédiction Qui est déversée sur le peuple de Dieu Mais dans cette Verset, nous voyons que la bénédiction a euh, une progression. nous au verset 24, il est dit que l'éternel te bénisse et qu'il te garde. Et de garder ici ce rapporte au bien-être physique. Et tu as le et la protection contre les difficultés c'est le premier niveau de la bénédiction. Dieu nous garde. et Il garde tout l'univers. Il garde les croyants, il garde les non croyants. Et nos mais Il garde toute la création. Beaucoup de gens ne vont pas au-delà de cette première étape. Mais ce c'est une étape vitale, certes. Nous Mais nous devons dépasser cette étape pour aborder les deux autres étapes. Et au verset 25, il dit... Ça c'est la deuxième étape. Que l'Éternel fasse lui et sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Nous L'expression se rapporte nettement au domaine spirituel et elle implique une relation personnelle avec Dieu. Tout en étant d'une nature assez générale. La Bible dit que l'Éternel fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il montre sa face au monde tout entier. Et nous nous ah, mais ici la prière demande que la face du Seigneur rayonne sur celui qui est béni et lui fasse trouver sa face devant lui Bon, nous nous pouvons dire que ce verset trouve son n'épanouissement dans la mort expiratoire de Jésus sur la croix de Golgotha. Et c'est là que Dieu a démontré son amour envers le monde perdu. le monde qui vivait dans le péché. C'est là que le rayonnement de la face de notre Dieu merveilleux a été rendu manifeste. Et à tous ceux qui reçoivent ce sacrifice sur la croix, à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu voilà la deuxième étape de la bénédiction et c'est ça qui nous conduit à la conversion mais la bénédiction du Seigneur ne s'arrête pas à cette deuxième étape le haut et